Bonjour à vous tous et euh, merci d'être euh, présents en nombre, génération d'étudiants, euh, génération masquée, <rire> si c'est possible. Et euh, nous sommes heureux d'accueillir Jacques Rancière euh, euh, parmi nous. Bon, je vais présenter Jacques Rancière mais je ne vais pas trop euh, m'apesantir. Jacques Rancière est professeur, professeur émérite à l'université de Paris 8. Euh, ses travaux portent euh, sur euh, les voies de l'émancipation et la question euh, centrale de l'égalité et de la méthode euh, de l'égalité. Et Il a ouvert un champ autour de la question du partage du sensible euh, euh, autour de, des œuvres d'art en général, littérature. Euh, cinéma, euh, théâtre aussi. Et donc euh, aujourd'hui, euh, on est... Alors bon, est-ce que je, je dois euh, citer des, des ouvrages euh, politiques de la littérature, évidemment. Euh, la chair des mots, euh, parce qu'il y a aussi des dialogues avec des philosophes sur cette question de la littérature, Badiou, Deleuze, euh, Le fil perdu autour de la question de la fiction moderne, euh, et puis... Euh, euh, Bon, sur le travail de la politique, le texte de la, euh, enfin, la, la mésentente, c'est quand même aussi un, un grand classique. Et tous les interviews, enfin entretiens, euh, et tant pis pour les gens fatigués, c'est quand même un, un texte formidable, euh, ou la méthode de l'égalité. Donc je euh, lui laisse tout de suite la parole euh, pour un, un, un travail autour de Tchékov, qui est un nouveau projet, et donc il nous donne euh, la primeur d'un travail nouveau sur, euh, sur Tchékov. C'est bon là pour le son oui. bon. bon, donc merci d'abord aux organisatrices pour leur invitation et à disons aux assistantes et assistants. Euh, bon, je présenterai donc quelques aspects d'un travail en cours sur les nouvelles de Tchékov. Euh, le point de départ de ce travail, c'était euh, la, euh, la réflexion sur une proximité bon, problématique. On rencontre souvent dans les fictions de Tchékov des mots ou des expressions qui par ailleurs sont au centre du discours et du rêve révolutionnaire de son temps. Des mots qui donnent une destination à ce rêve, la vie nouvelle, qui posent une question sur la voie qui y mène, que faire, ou bien qui mettent au cœur du rapport entre les deux une notion essentielle, le travail. Bon, les nouvelles, c'est une grande aspiration de l'époque, donc la fin du XIXe siècle. Ce sera le titre du premier journal de la jeune social-démocratie russe, puis le mot d'ordre de la révolution et enfin le slogan du bonheur dû aux camarades Staline. C'est un thème qui est omniprésent dans les fictions de Tchékov, simplement. Son évocation souvent est accompagnée d'une question, un peu disons ironique, comme par exemple dans « Oncle Vania » où Vania demande à Astroff, l'homme de science, comment commencer une vie nouvelle Et où celui-ci lui répond « De quelle vie nouvelle parles-tu bon, » Ce qui revient à dire « Qu'est-ce que tu nous chantes avec cette histoire de vie nouvelle bon, ?»« Que faire ?» c'est le titre du roman de Tchernychevsky, qui a été publié un an après la naissance de Tchékov et bien sûr de la brochure de Lénine publiée deux ans avant la mort du même Tchékov. Donc c'est la question de l'époque et qu'on trouve constamment, euh, disons, chez Tchékov. A ceci près que la question chez lui se dédouble en général, parce que que faire Ça veut dire deux choses contradictoires. Qu'est-ce qu'on doit faire Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut y faire Autrement dit, il n'y a rien à faire. Le travail, c'est encore un maître mot de l'époque. Bon, il y a, disons, ceux qui vont à la rencontre du peuple paysan, il y a les disciples de Tolstoï qui se deviennent paysans eux-mêmes, les sociodémocrates qui organisent la lutte des travailleurs, bon, et ainsi de suite. On en a les chez Tchékov, bon, notamment dans une pièce, Les Trois Sœurs, et disons la prophétie d'un des personnages des Trois Sœurs. L'heure a sonné, quelque chose d'énorme avance vers nous. Un bon, un puissant orage se prépare, il est proche. Et bientôt, la paresse, l'indifférence, les préjugés et les... contre le travail, l'ennui morbide de notre société, tout sera balayé je vais travailler. Et dans 25 ou 30 ans, tous les hommes travailleront. Donc, je voulais réfléchir sur cette proximité. C'est-à-dire pas sur le rapport de Tchékov aux idées socialistes et révolutionnaires, mais sur la manière dont ces fictions font entrer dans leur trame ces mots et ces expressions, vie nouvelle, travail, que faire, avec leur puissance d'interpellation et leur halo de rêverie et d'aspiration. Donc, je veux donc voir comment il les traite comme écrivain, puisqu'il le dit très clairement, il est il n'est qu'écrivain, il n'est pas propagandiste, ou réformateur social, ou apôtre d'une religion nouvelle. Mais il est clair aussi que cette limitation a pour lui une contrepartie essentielle, parce qu'il n'est qu'écrivain, il a un rapport privilégié avec ce que les autres disons traitent disons, pour leur propre fin et malmènent, à savoir la vérité. Dans une lettre, il nous dit « L'art a ceci de particulièrement grand qu'il ne tolère pas le mensonge. On peut mentir en amour, en politique, en médecine. » Il était médecin, je vous rappelle. « On peut tromper les gens, voire Dieu. Mais dans l'art, on ne peut pas mentir. » Bon, Déclaration proche, disons, d'un de ses contemporains, euh, Joseph Conrad, euh, qui nous explique que l'écrivain n'est pas comme les manières d'idées qui s'adressent à la crédulité des gens. Il s'adresse à quelque chose de plus profond, à la fois plus intime en chacun et partagé par tous, disons un certain, disons une certaine, un certain sens d'humanité. Bon, ça c'est le cadre général de ma recherche. Bon, Aujourd'hui donc j'ai donné comme titre à mon intervention « Sans commencement ni fin bon, ». Le sens sera sans doute disons clair qu'à la fin de mon exposé, mais déjà ça indique la direction que je voudrais lui donner. Euh, traiter les mots et les expressions du rêve révolutionnaire en écrivain passe d'abord chez Tchekhov par un traitement déterminé du temps. Bon, et disons, c'est ce que je voudrais introduire à partir d'un court récit de 1886 intitulé Rêve. Bon, histoire euh, d'abord, disons, un peu simple, comme, un peu comme une ligne droite. Quoi. Deux gendarmes conduisent à la ville un vagabond qui dit ne plus se souvenir de son nom le récit ne dit pas dans quelles circonstances ils l'ont arrêté et il s'arrêtera avant qu'ils aient atteint le terme de leur trajet. Et disons, il y aura eu un seul événement factuel, une pause. Et leur marche elle-même est comme une espèce de piétinement puisque leurs pieds s'enfoncent dans une route boueuse qui est exactement semblable devant eux à ce qu'elle est derrière eux. Donc Cette marche uniforme, sur place en quelque sorte, est pourtant troublée par deux interventions du vagabond. Un récit biographique et une rêverie. Le premier livre, peu à peu, en réponse aux questions des gendarmes, son histoire et les raisons pour lesquelles il feint d'avoir oublié son nom. Il est le fils d'une serve, devenue la concubine de son maître. Le problème, c'est que sa mère a empoisonné ce maître le jour où il a préféré une rivale. Le fils, jugé complice, a été condamné au bagne, il s'est échappé, et s'il est reconnu, il retournera au bagne. Or, c'est un jeune homme délicat qui, disons, qui ne supporte pas, disons, les manières des bagnards. En revanche, comme vagabond sans nom, il sera, il sera simplement déporté en Sibérie. Bon, on peut dire que ce n'est pas spécialement gai, mais justement c'est là que disons, les choses se corsent. Euh, parce que précisément, c'est pour lui tout autre chose qu'un moindre mal. Et quand il évoque la Sibérie, son récit se transforme en rêverie, à voix haute. Et dans ce rêve, cette Sibérie, où on envoie les, les, les déportés à des milliers de kilomètres, devient son contraire, le pays de la liberté qu'il décrit comme une espèce de paradis vierge qui attend les pionniers. Il y a dit-il une terre immense, chacun peut en avoir autant qu'il veut, pour semer, pour labourer, pour bâtir. Il y a des rivières, des rivières larges et rapides, protégées par des rives à pic et d'innombrables poissons inages, pour le bonheur des pêcheurs en tout genre. Bon, avec cette évocation du pays libre, le simple récit du voyage s'est interrompu. Mais aussi, ce qui s'est interrompu, c'est le partage des rôles entre les gendarmes et le vagabond. Et c'est là que la méthode propre de l'écrivain s'affirme. Il n'y a pas, pour lui, comme pour les autres, d'un côté les rêves, de l'autre la réalité. Pour l'écrivain, le rêve aussi est une réalité. Une réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire l'accord entre une situation, la performance d'un corps et le paysage sensible qu'elle fait naître dans les esprits. Tant que le vagabond parle, son pays libre existe. Et les gendarmes partagent maintenant un peu son rêve. Ils se peignent les tableaux d'une vie qu'ils n'ont jamais connue, mais dont l'image peut-être leur a été transmise par des ancêtres lointains ou des récits immémoriaux. Donc, la vie de l'homme libre circulant sans entrave sur une libre terre de près sans limite, de larges fleuves et d'arbres protecteurs. Bon, Bien sûr, l'ordre des choses exige qu'on rétablisse la ligne droite du récit et la distribution sociale des rôles. Et l'un des gendarmes rappelle alors au vagabond une autre réalité. Il est, il est épuisé, bon, il est malade, il peut à peine marcher, il n'arrivera jamais au pays de ses rêves. Mais ce rappel à l'ordre ne suffit pas à dissiper l'impression que ses paroles ont suscité. Sa rêverie de liberté a dédoublé l'espace et le temps du parcours. Elle a mis à leur origine et à leur destination un point de référence qui appartient à un autre ordre de grandeur, la liberté. Et donc, si l'esprit du vagabond est ramené à la triste réalité qui l'attend, celui des gendarmes est occupé à un calcul qui apparemment n'est pas du tout, disons, dans leur fonction. Je cite, « Ils tendent leur esprit pour embrasser par l'imagination ce que Dieu seul peut-être capable de se représenter, à savoir la distance effrayante qui les sépare du pays libre. » Donc il y a un cours normal des choses qui va en droite ligne et qui tient chacun à sa place. Et puis il y a une perturbation. La folle rêverie du vagabond installant la liberté au pays de la servitude a brouillé le tracé des parcours et la distribution normale des rôles. Elle les a suspendus à un processus de mesure impossible à effectuer, mais aussi impossible à oublier. Il y a un pays de la liberté, il est très loin, on ne peut pas mesurer la distance qui nous en sépare, mais on ne peut pas ne pas vouloir la mesurer. Bon, se représenter une distance irreprésentable, ce n'est pas vraiment un travail de gendarme. En revanche, c'est la tâche propre que se donne l'écrivain. Et c'est d'abord ça sa manière de lutter contre le mensonge, prendre la mesure de l'écart non mesurable, exposer cet écart en refusant un double mensonge, celui qui dit que la liberté est tout près, qu'on sait comment y arriver, et celui qui dit qu'il n'y a pas de mesure. Autrement dit, le mensonge qui dit « on sait » et le mensonge qui dit « on ne peut pas bon, ». Prendre cette mesure de la distance non mesurable, c'est d'abord prendre, disons, la mesure exacte de la servitude. C'est ensuite mettre en lumière les formes sous lesquelles la liberté nous fait signe et nous engage dans sa direction. Premier point, d'abord, la servitude. Ce petit récit nous montre deux choses déjà. Premièrement, la servitude, ça n'est pas le pouvoir des gendarmes sur le vagabond. C'est une condition partagée par euh, tous trois. Deuxièmement, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on subit. C'est aussi une manière de marcher et en un sens d'aller de l'avant. Autrement dit, le tissu sensible dans lequel se déploie la fiction de Tchékov... Euh, n'est pas scandé par les coups de Knut, disons, comme dans disons, les récits habituels de, de l'époque sur la Russie. Non, ce tissu sensible est tissé par quelque chose de moins évident que les coups de fouet, à savoir, à savoir la mémoire des coups. La mémoire qui forme une société où personne n'ose être libre. Bon, Le servage a été aboli donc au début des années 1860, mais son héritage est toujours là. La servitude est dans les esprits dont elle étouffe les aspirations, elle est dans les corps, dont elle paralyse les mouvements. Ce que les récits de Tchékov nous font percevoir, c'est que la servitude est d'abord une affaire de manière. Et disons, ce sont ces manières de la servitude que ces récits euh, montrent, et contre laquelle ils protestent, mais non pas par des discours, puisqu'ils ne tiennent jamais aucun discours, aucun discours politique, mais par leur forme même c'est-à-dire d'abord par la manière dont ils tissent le temps. Bon, C'est pourquoi on tombe facilement à côté quand on cherche la leçon politique des récits de Tchikov, compte précisément de la proximité dont je parlais. Bon, ces récits de vie individuelle, enfoncés dans la médiocrité d'une espèce, disons, de servitude générale, se prêtent volontiers à un type de lecture militante qui implique une distribution ordonnée des rôles entre trois personnages. Bon, il y a l'écrivain qui témoigne d'une situation insupportable, qui broie les individus et contre lesquels ils sont impuissants. Deuxièmement, il y a le savant qui recherche les causes profondes de cette situation. Et puis troisièmement, il y a le réformateur social et le militant politique qui mettent cette science en pratique pour changer la société. Or, chez Chekhov, la conduite même du récit, réfute cette distribution des rôles. Bon, L'exemple bon peut en être donné par un des récits les plus célèbres de Chekhov, un récit qui aurait, disons, disons, créé, créé, créé une sensation d'étouffement étouf, et donc par conséquent une révolte chez le futur Lénine. Bon, le récit intitulé Salsis, ce récit intitulé Salsis, donc une histoire d'hôpital avec ce site particulier que le docteur, le docteur, le, docteur, le docteur Ragin, qui est là pour soigner les fous se trouve finalement, à la fin du récit, enfermé lui-même dans le pavillon des fous, qu'il était venu là pour soigner. Bon, Raguin était venu là comme homme de science et comme médecin compétent. Il se rend vite compte qu'il n'a pas les moyens matériels de faire profiter les malades de sa science, il n'y a pas d'équipement, euh, l'hôpital est victime de détournements en, en, en tout genre. Bon, il en conclut qu'au fond, ce serait malhonnête de sa part de prétendre soigner, puisqu'il n'en a pas les moyens. Et qu'en en fait, c'est la société elle-même qui est malade. Bon, voilà. on pourrait tirer là une leçon un peu de politique révolutionnaire à bon à la brèche euh, montrant que bon, les intentions individuelles de faire le bien ne servent à rien et que seule la transformation radicale des structures sociales peut changer les choses bon, ça ce serait disons la leçon effectivement euh, normalement qu'on normalement tirerait le problème c'est que ça n'est pas du tout la direction dans laquelle nous oriente la conduite du récit ce qu'elle nous fait sentir à l'inverse, c'est qu'au fond, il n'y a pas de cause profonde de la servitude. Il n'y a qu'un consentement de tous les jours, une sorte de pacte de servitude qui se renouvelle constamment elle-même. Et elle nous fait le sentir, encore une fois, par les seules voies de la narration. En nous montrant bon, l'enlisement progressif de Ragin, son consentement toujours plus immédiat à, au fond, un savoir désabusé, à savoir que le fonctionnement objectif de la société fait que, en fait, le rapport du médecin au malade n'est pas affaire de science, mais simplement de partage entre ceux qui sont du bon ou du mauvais côté de la barrière. Donc, Ragin rend son savoir et sa pratique conformes à cet ordre des choses. Il adopte les manières de la servitude, ces manières partagées qui font tenir une société. Ne pas mentir, donc, c'est montrer que la servitude est d'abord sa propre cause, qu'elle est une manière d'aller de l'avant, de se conformer à un temps qui reproduit sans cesse l'ordre normal des choses. Donc la servitude est un emploi du temps, une obédience à ce temps. Et bon, une des nouvelles, bon, les plus sombres de Tchékov, sous une apparence, disons, d'histoire de famille paisible, s'appelle simplement trois années. Ça s'appelle trois années, c'est pour ça que ça deux, deux ans, quatre ans ou cinq ans, ce serait exactement la même chose. Puisque c'est, disons, c'est un parcours monotone dans le temps. Qui en quelque sorte étire le parcours dans l'espace du vagabond et des gendarmes. Le héros de cette histoire, de ce, cette nouvelle, trois années, bon, ça n'est plus un vagabond aux prises avec la police, c'est un riche fils de commerçant aux prises avec la mémoire incorporée du servage. Bon, Tchékov en effet a fait du héros de l'histoire nommé Laptev, un peu comme son petit frère. Il en a fait comme lui un petit fils de serf et un fils de commerçant un enfant que son père battait sans cesse euh, parce que son père le battait lui-même et parce que bien sûr, euh, disons, disons, ses ancêtres avaient été constamment battus. Bon, de la sorte, la Tef est devenu un homme qui tremble devant toute autorité et, on peut dire, devant la vie elle-même. Bon, il est marié à une femme qu'il a épousée sans l'aimer, au nom de l'idée que l'amour, après tout, c'est une chose qui n'existe que dans les romans. Bon, à la fin du récit, pourtant, euh, tout semble aller plutôt bien pour lui. Euh, disons, sa femme bon, a fini par l'aimer, c'est ce qu'elle dit du moins. Et, disons, l'affaire familiale, dont il doit reprendre en main, se révèle bien plus prospère qu'il ne l'imaginait. Mais juste au moment où il vient de faire ses contes plutôt réjouissants, intervient un événement minuscule. Il entend, dans le jardin voisin, des paroles d'amour et des baisers. Un événement sensible plus que banal, mais qui lui fait sentir tout d'un coup que la vie de patron millionnaire qu'il attend est une vie de serve. Donc tout d'un coup, il sent l'appel de la liberté. Bon, il veut tout laisser tomber. Bon, il a le sentiment qu'il bon, a juste un portillon à passer pour entrer dans une vie nouvelle, une vie sans servitude et sans mensonge. Mais Il sent ça, mais il reste sur place. Il reste sur place le corps et l'esprit paralysés par l'habitude de la contrainte qui s'est transformée en contrainte de l'habitude. Le servage est dans sa tête, est dans ses membres. Et ce qu'il a devant lui au bout de ces trois ans, c'est simplement, euh, disons, la simple perspective d'une vie, une, la vie uniforme qu'il reste à vivre. Treize ans, peut-être, peut-être trente. Et cette obéissance au cours du temps, il la signe par ce qui est, disons, le, le mot de la fin de la nouvelle, « qui vivra, verra ». Bon, version optimiste, entre guillemets, d'un consentement que d'autres personnages de Tchékov expriment sous sa version nihiliste, tout passe. Donc, mesurer la distance qui nous sépare de la liberté lointaine, c'est d'abord prendre la mesure de ce consentement à un temps qui reproduit indéfiniment la distance. C'est aussi marquer ces écarts, ces ruptures du temps, qui font entrer cette liberté lointaine dans l'actualité d'une image, d'un rêve, d'une sensation, d'un affect. Le temps n'est fait que de moments, mais il y a deux manières de concevoir le moment, comme passage du même au même, ou comme pause, comme suspens, qui ouvre sur la possibilité d'un autre temps et d'une autre vie. Ainsi, le temps de la servitude est troué par des accros, des moments singuliers où passe l'appel d'une autre vie. Et cet appel se manifeste, on peut dire également, aux riches et aux pauvres, aux nobles et aux moujiques. Bon, donc on le retrouve dans plusieurs récits très divers. Quoi. Bon, ici, donc ça se manifeste aux fils de commerçants riches, mais aussi bien aux paysans abrutis par l'alcool d'un autre récit, les mougiques. Ceci se trouve un temps bouleversé par la procession euh, d'une icône. Tous semblaient avoir compris tout d'un coup qu'entre le ciel et la terre, il n'y a pas le vide. Que les riches et les forts n'ont pas encore tout accaparé. Qu'il y a encore une garde contre les offenses, l'esclavage l'insupportable nécessité et l'horrible vodka. » Mais ce même appel, se manifeste, on l'a vu aux gendarmes de rêve qui se mettent à rêver du pays libre, mais aussi à un bagnard, dans une autre récit, un meurtre, un vieux croyant qui a été envoyé au bagne de Sakhaline pour le meurtre d'un frère qu'il a assassiné par fanatisme religieux. Puis voilà tout à coup ce qui lui arrive. Ses yeux sont bués de larmes, mais il regardait toujours le lointain où scintillaient à peine visibles les feux pâles du navire. Son cœur se serra de nostalgie et il éprouva le désir de vivre, de retourner chez lui, d'aller y parler de sa nouvelle foi, de sauver de la perdition ne fût-ce qu'un seul être, et de vivre sans souffrir ne fût-ce qu'un seul jour. Bon, » La formulation la plus achevée de cette espèce d'appel, on le trouve dans une autre nouvelle, le professeur de lettres dont le héros a pourtant un bon poste au lycée, une femme qu'il aime et qu'il aime, mais tout d'un coup ressent l'insupportable de cette belle vie. Il songeait qu'en dehors de la douce lumière de la veilleuse, souriant à leur paisible bonheur familial, en dehors de ce petit univers si tranquille et si agréable où ils vivaient, son chat et lui, il existait bel et bien un autre monde. Il eut souvent soudain une envie folle et déchirante de cet autre monde, d'aller y travailler dans une usine, quelques grands ateliers, d'y parler du haut d'une chair, d'écrire, de se faire éditer, de faire du bruit, de se fatiguer, de souffrir. Il désira être happé par quelque chose au point de s'oublier lui-même, de devenir indifférent à son bonheur personnel et aux sensations si monotones qu'il procurait. Donc c'est comme ça que la vie nouvelle apparaît. Plutôt que le bouleversement des positions sociales, c'est l'écart pris par rapport à une existence qui reproduit continuellement sa servitude. Il y a quelque chose qui échappe à la simple répétition du temps, la vie individuelle qui n'est donnée à chacun qu'une fois. Mais aussi, il y a quelque chose qui excède le bonheur individuel. à savoir, une intensification de la vie. intensification qui peut être brève ou longue, qui peut consister, on l'a vu, à souffrir ou à ne plus souffrir, qu'on peut trouver en travaillant dans une usine ou en professant dans une chaire universitaire. C'est que cette intensification de la vie, ce n'est pas la satisfaction d'une ambition personnelle, mais l'effort pour échapper à ces sensations monotones du bonheur personnel et au monde, qui se satisfait de ses seuls bonheurs. Bon, c'est ça la vie nouvelle. Et aucun révolutionnaire de l'époque ne pourrait, disons, objecter à la façon dont Chekhov la formule dans son tout dernier récit, La fiancée. Que vienne au plutôt cette vie nouvelle, claire, où on pourrait regarder son destin droit dans les yeux, hardiment, prendre conscience de son droit, être joyeux et libre. Mais pour le révolutionnaire, bien sûr, l'avenir à atteindre poserait la fameuse question, que faire Comment créer les conditions de cette vie nouvelle bon, Chekhov ne peut pas poser la question en ces termes. Il ne fait pas de littérature de propagande, il n'est pas révolutionnaire et surtout, il n'admet pas finalement ce qui est le principe même de l'action révolutionnaire, à savoir la séparation des fins et des moyens. La liberté comme la servitude est seule cause d'elle-même et chacune est d'abord un usage du temps. Bon, C'est ce que montre par l'absurde le récit d'un inconnu. Le, le héros, c'est un révolutionnaire qui s'est fait passer pour domestique pour s'introduire chez un fonctionnaire pétersbourgeois pour surprendre, disons, des secrets relatifs à son père, un important homme d'État, et sans doute préparer un attentat. Bon, le hasard veut que le père vienne rendre visite à son fils un jour où celui-ci est absent et où le pseudo-domestique, Stéphane, est seul à la maison. Bon, c'est vraiment l'occasion, en quelque sorte, de réaliser directement son coup en tuant l'ennemi du peuple et en disparaissant incognito. Or, Stéphane en est incapable. Parce que l'énergie pour réaliser cet acte lui a été soustrait par les mois qu'il a passé à brosser les habits de son maître et à porter des billets doux chez sa maîtresse. On ne se prépare pas à renverser l'autocratie en s'engageant comme domestique. Bon, Tchekov, bien sûr, ne le dit pas comme ça. Il nous montre simplement un homme qui est incapable de reconnaître dans un vieillard à l'allure fatiguée qui se tient devant lui l'ennemi du peuple à abattre. Bon, bien sûr. Bon, les nouveaux révolutionnaires, disons, ne sont plus un petit peu comme euh, ceux qui pensaient qu'avec quelques bombes, on allait, on allait faire venir la liberté. Euh, mais, disons, ils font toujours confiance à la dialectique des moyens et des fins pour raccourcir le chemin menant à la liberté. Et pour Tchekhov, ce raccourci est inadmissible. Ne pas mentir, c'est tenir ensemble, dans le même temps, les contraires. L'absence de la liberté et sa présence, son appel dans ces moments de suspension. Sont aussi des moments de bascule possible. Bon, c'est le scénario type du récit tchékovien. Hein. Il, il y a eu, dans le déroulement homogène du temps, des moments de bascule possible. Quelque chose, un moment où quelque chose, et souvent une relation amoureuse, aurait pu commencer. Et puis, il y en a un des deux ou les deux qui ont reculé. Bon, ça peut être, ça, disons, euh, Bon, bon je, je, je passe un peu. Et bon, bon ce n'est pas une affaire de cynisme, bon, dans plusieurs nouvelles, mais souvent c'est une simple affaire de peur devant l'inconnu. Ce qui est d'abord en jeu, c'est l'incapacité à sentir finalement l'autre temps dont un moment est porteur. Bon, c'est ce qui illustre une courte histoire bon, intitulée « Récit de Mademoiselle X », la narratrice, qui rappelle une soirée d'été à la campagne, où elle est rentrée sous l'orage avec un ami de vacances, donc il lui a fait une déclaration d'amour qui s'est mêlée avec le bruit de la pluie et l'odeur du foin mouillé et qui a fini en un grand éclat de rire. Après quoi, il n'y a, a eu bah, rien du tout. Le temps a pris son cours, les vacances sont terminées, les relations de vacances sont restées, des relations de vacances. Et bon, la demoiselle noble ne sait plus très bien si elle s'en veut de ne pas avoir enfreint la barrière sociale ou, si elle en veut, à son amoureux roturier n'avoir pas osé, disons, briser lui-même cette barrière. Leur faute commune, dire la faute essentielle chez Tchékov, font c'est un refus d'interrompre le cours du temps. Une infidélité à l'appel porté par des gouttes de pluie, une odeur de foin et des éclats de rire un soir d'été. La tâche de l'écrivain, c'est donc de donner leur consistance à ces moments où passe l'appel d'une autre vie. C'est de marquer cette hétérogénéité présente au sein du temps homogène. De la faire valoir contre les peureux qui se dérobent devant l'appel du moment, mais aussi contre les stratèges qui font évanouir cette épaisseur du temps homogène, hétérogène, dans la dialectique des moyens et des fins. Bon, Ce n'est pas simplement le scepticisme d'un écrivain, c'est proprement une politique de la littérature. Parce que déjà, la littérature nouvelle a contesté, par le fait, le vieux récit de la volonté qui décide des fins et des moyens. Elle a fait du temps sa matière même, et du même coup, elle a dissous ce récit de la volonté planificatrice. Elle la dissout dans la vérité des moments sensibles qui se condensent, s'interpénètrent, s'élargissent ou se font écho. Bon, Flaubert a montré les volontés de conquête sociale et amoureuse de Frédéric Moreau, ruinées d'avance par simplement l'éblouissement d'un moment. Dostoïevski a montré Raskolnikov, n'accomplissant que sous l'effet de la fièvre, un meurtre, qui aurait dû être la réalisation d'une théorie mûrement réfléchie. Donc, la vérité des moments sensibles a détruit, dans le processus même de l'écriture, euh, les récits de la volonté à l'œuvre dans l'histoire. C'est ce que montre, sur un mode apparemment léger, un, un, disons, un épisode d'un des derniers récits de Tchekhov, Tchékov, Bon Le héros est invité à une soirée où la maîtresse de maison lit un roman de sa composition. Ce roman raconte les œuvres d'une jeune et belle comtesse qui fait bâtir dans ses villages les trois piliers du progrès, des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques et qui par ailleurs tombe amoureuse d'un peintre ambulant. Voici ce que nous en dit le narrateur. Elle lisait une histoire comme il ne s'en passe jamais dans la vie. Mais l'histoire était agréable, facile à entendre et dans la tête se pressaient de bonnes et reposantes pensées. La dame termine sa lecture, il y a un moment de silence et dans ce moment on entend... Au loin, le refrain d'une chanson populaire chantée par un chœur. Or, nous dit le narrateur, cette chanson disait « Tout ce qui ne se trouvait pas dans le roman et qui se passe dans la vie. » bon, On pourrait donner à ce petit épisode des prolongements que Tchékov ne lui donne pas. Ce qui est loin de la vie réelle, ce n'est pas simplement cette histoire édifiante d'une comtesse philanthrope. Ça peut être l'œuvre d'un écrivain socialiste comme le... Que faire de Tchernschewski, qui est également une sorte de, de mélange entre l'histoire d'amour et, disons, une démonstration militante, ou l'action révolutionnaire et le fait d'une jeune femme qui crée une coopérative modèle de couturière Dans les deux cas, donc, on a des personnages actifs qui veulent rompre avec le cycle de la servitude, mais chez eux, le temps reste un temps homogène, le milieu indifférent où s'exécutent les volontés des personnages. Bon, à ce temps homogène, Tchekhov oppose le temps de la chanson populaire. La mélodie, à la fois bien close et ouverte à toutes les résonances, où se condense tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce dont le temps lui-même est fait des sensations, des affects, de l'ennui, des attentes, des nostalgies et des rêves. La romance populaire, donc, c'est la forme où se conjoignent les deux dimensions et les deux affects du temps la ligne droite de la succession et les lignes de fuite tracées par les brèches du moment. La nostalgie de la liberté qui est loin et l'appel de la liberté qui est au loin. Bon, la chanson que chante le chœur dans Ionich, bon, c'est en fait une des plus célèbres romances russes de l'époque, « Louchinouchka »,« Petite louchina bon, ». La louchina, c'est une chandelle faite dans un long copeau de bois qui éclairait les isbas paysannes. La chanson fait parler une jeune mariée qui a du mal à allumer la louchina pour accueillir le bien-aimé, et le bien-aimé lui-même tarde à venir, elle l'attend toute la nuit. Donc peut-être peut cette lumière de la Lucina emblématise ce temps ramassé de la chanson, où vient se condenser le, la texture de toute vie. Mais aussi, cette petite lumière qui est allumée pour celui qui peut-être ne viendra pas, emblématise en même temps la forme narrative du récit et la politique qui lui donne sens. La Lucina de l'amoureuse fidèle, c'est un peu comme une réponse anticipée à cette fameuse lampe de Lénine, qui, dans les années 1920, symbolisera la lumière du progrès apporté par l'industrie soviétique dans les demeures paysannes. La Lutschina n'apporte pas le progrès aux ignorants. Simplement, elle rappelle qu'il y a eu une promesse. La promesse d'une vie claire, une vie où on saurait pourquoi on vit. Il faut être fidèle à cette promesse, sans savoir <coughs> à ce qui en résultera. C'est ce que dit un autre personnage significatif de Tchekhov, le fils de noble devenu ouvrier d'un autre récit, Ma vie au moment où il se trouve abandonné par la femme qui avait voulu faire de lui le héros de la vie nouvelle. Tout passe, lui écrit elle en guise de justification. Mais il y répond pour lui-même, rien ne passe sans laisser de traces. Le plus petit pas que nous faisons a une signification pour notre vie présente et future. Simplement, cette signification ne définit aucun rapport de cause à effet. Tout est, ou disons, à la lumière de la vie nouvelle, tout passe fait trace, mais aucun ne trace la voie qui conduirait à la vie nouvelle. Autrement dit, tout effet est fait un effet à distance. Bon, Il y a ces étranges calcul de temps qu'on retrouve dans différents textes de Tchékov, notamment dans les trois sœurs, dans, dans, dans cent ans, 200 ans peut-être, nos souffrances se changeront en joie pour les générations futures. Bon, L'ouverture du moment, la trace, la discontinuité, ce sont là trois figures dominantes de la politique tchékovienne de l'écriture. Et donc bon, bon ça, ça, ça se combine différemment dans les formules typiques du récit tsjekovien qu'on pourrait énoncer. Bon, il y a la formule ex, extrême de la vie, le récit de la vie vide commandé par le tout passe. Et bien bon, il y a des récits qui sont construits autour de ces spectacles significatifs qui, qui nous parlent d'une façon du futur. Euh, par exemple, dans la lumière, dans la nouvelle disons, intitulée Feu, il y a un tableau emblématique les lumières du chantier d'une voie ferrée. Donc tableau vivant du progrès qui est sujet d'une discussion entre l'ingénieur et son assistant, mais qui, pour le visiteur qui nous raconte l'histoire, n'offre au regard qu'une espèce de, de chaos de matériaux empilés. Il y, a aussi, il y a ensuite les récits qui se concentrent sur un moment singulier où un personnage rencontre ou pourrait regarder son destin en face. Bon, par exemple, dans « La fiancée », il y a cette veille de noces. Bon, la jeune fille vient de visiter l'appartement que son imbécile de fiancé destine à leur bonheur et où il a accroché la toile d'un peintre à la mode. Résultat, rentrée chez elle, elle décide de fuir au plus vite. Bon, à l'inverse, une autre nouvelle, Verochka, c'est un autre jour de départ, bon, le jeune Ognef a passé quelques temps à la campagne pour ses statistiques. Il est raccompagné par la fille de la maison. Celle-ci lui avoue brutalement son amour pour lui et son désir de fuir, de quitter sa vie oisive et confortable pour aller vers ce qu'elle appelle les grandes maisons humides où les gens souffrent de, du travail et de la misère. Bon, pour les miséreux, pour Ogney, ça paraît que je suis un peu mièvre et pas très sérieux, quoi. Et quand à cet amour, il cherche en vain en lui l'étincelle qui pourrait y répondre. Ce n'est pas que la jeune fille soit sans charme, au contraire. C'est simplement qu'il n'a pas l'expérience des bouleversements de l'existence et qu'il n'a pas le désir d'acquérir cette expérience. Bon, il y a donc, donc de nombreux récits qui se qui se, qui, qui suivent ensuite la trace de ces rencontres acceptées ou le plus souvent refusées. Bon, par exemple, justement dans cette nouvelle, je l'ai parlé, Ionic, où dans un premier temps, le jeune docteur s'éprend de la fille de la prolixe romancière de Salon, mais la jeune fille veut devenir artiste, et donc elle ne veut pas s'engager. Dans un deuxième temps, la jeune fille, qui est désillusionnée de ses illusions artistiques, rentre à la maison et voudrait bien récupérer le docteur. Mais celui-ci a maintenant une grosse clientèle, il a beaucoup grossi, et disons, il pense simplement qu'il a rudement bien fait de ne pas l'épouser. Bon, en lisement, dans la graisse des jours qui se suivent, à quoi s'oppose la constance du couple adultère d'un des plus célèbres récits de Tchékov, « La dame au petit chien bon, ». Ils refuse de renoncer à la promesse de la vie nouvelle tout en sentant bon, qu'elle n'est pas là. Et la fin du récit acquiert une signification qui déborde l'histoire d'un couple particulier et le simple cadre de l'histoire d'amour pour parler de la possibilité de la vie libre en général. Je lis « Il leur semblait qu'il s'en fallait de peu pour qu'une solution soit trouvée et qu'alors commencerait une vie nouvelle et belle ». Et il leur était clair que la fin était loin, loin, et que c'était seulement le plus compliqué, le plus laborieux qui commençait. Donc, il faut sentir clairement que la vie claire est encore loin, et c'est parce qu'elle est loin qu'il faut s'obstiner à poursuivre le commencement. Parce qu'il n'y a pas d'état déterminé entre le commencement et la fin, et surtout, parce que le commencement il n'est pas au commencement, c'est une rupture, c'est un tournant, euh, c'est un tournant dont le destin se rejoue à chaque moment. Donc, cette éthique de la liberté au loin, concerne le destin d'un amour comme celui d'une vie de travailleur et ça détermine deux disons deux grands traits communs aux diverses formes du récit tchékovien la discontinuité et l'absence de fin les choses arrivent les unes après les autres ça veut dire deux choses premièrement elles n'ont pas à être expliquées deuxièmement elles ne sont pas nécessaires elles n'ont pas à être expliquées c'est le programme réaliste auquel Tchékov adhère peindre les choses et les gens tels qu'ils sont Bon, ce programme ne veut pas dire, comme on le croit souvent, la recherche obsessionnelle de la ressemblance. Ça veut dire le contraire. Ça veut dire soustraire les gens et les choses à ce qui fait d'emblée reconnaître. Les soustraire au système d'identification constitué, au réseau d'explications constitué, dans lesquels ils sont normalement enveloppés. Bon, c'est ce que Tchekhov souligne en réponse aux reproches de son éditeur sur une de ses nouvelles, Les voleurs. La réponse est en deux temps, bon vous voulez, en écrivant des voleurs de chevaux, je dis c'est mal de voler des chevaux, mais tout le monde sait ça, même sans moi, depuis longtemps. Mais disons la suite de la, de la réponse va à l'essentiel, la question de la vérité. Ma tâche est de les montrer tels qu'ils sont. Vous avez affaire à des voleurs de chevaux Eh bien, sachez que ce ne sont pas des miséreux. Ils ont la panse pleine, mais ces gens ont un culte que pour eux, le vol des chevaux n'est pas un simple vol, mais une passion. Le vol des chevaux est la manifestation d'une passion contingente qu'on doit montrer dans sa dynamique propre au lieu de l'expliquer par l'état d'une société. Pas d'explication donc qui efface la singularité des êtres et des situations. Pas de nécessité non plus. À la place du rapport cause-effet, il y a une succession de moments où ou bien il arrive quelque chose ou bien il n'arrive rien. À chacun de ces moments, les personnages choisissent je dire, entre deux formules, c'est-à-dire deux usages du temps. Tout passe. Ou au contraire, rien ne passe, tout fait trace. On suit le cours normal des choses, où on répond à la singularité du moment. À ce parti pris éthique correspond donc cette, la forme du récit, fait de moments séparés. disons sans aucun il se succède sans nécessité. Tchékov lui-même nous suggère une analogie troublante dans un de ses récits les plus inspirés, le pipon. Il nous dit du berger musicien qui en est le héros, qu'il se limitait à cinq ou six notes qu'il étirait sans les assembler en un motif mélodique. Il ne faut pas trop forcer l'analogie. Bon, Tchékov ne fait pas que filer des notes, il construit ses récits. Mais il est bien vrai que ses récits fonctionnent par unité de ton dans la discontinuité des épisodes. Il se méfie du récit bien bouclé parce que celui-ci est toujours proche du mensonge. D'où cette recommandation paradoxale qu'il fait à un interlocuteur. Quand un récit est terminé, il faudrait à mon avis supprimer le début et la fin. C'est là que nous montons le plus, nous autres écrivains. Bon, le sens de cette double proscription est clair. L'écrivain véridique peint les choses comme elles sont, c'est-à-dire par le milieu, sans plaquer sur elles un début dont elles seraient les conséquences ou une fin qu'elles annonceraient. Le début est mensonger quand il s'identifie au point de départ d'une chaîne causale qui explique l'action et justifie les personnages. La fin est mensongère quand elle explique que rien d'autre ne peut sortir du déroulement de l'action. L'écrivain, véridique, prend l'action et les personnages en route et il les laisse en route. Bon, c'est facile à appliquer pour ce qui est des débuts. Bon, il y a la vieille tradition du commencement, donc en pleine action, immédiate stress qui est satisfait sans trop de problèmes. Donc, dans les récits de Tchékov, il n'y a pas de généalogie, pas de récit d'enfance qui expliquerait, euh, disons, les caractères et les actions des personnages. Et même le révolutionnaire du récit d'un inconnu congédie en une phrase toute explication de son engagement et de la forme qu'il a pris. Pour des motifs qui a pas lieu d'examiner, j'avais dû m'engager comme valet de chambre chez un fonctionnaire de Pétersbourg nommé Orloff. Le plus souvent, la désignation d'un lieu ou d'une heure ou des deux suffit à embrayer la narration. Par exemple, dans la fiancée, il était environ 10 heures du soir. La pleine lune éclairait le jardin des Chouines. Le service de vêtre venait de s'achever. Ou dans trois années, c'était encore le crépuscule, mais déjà ça et là commençait à briller des lumières. L'APTEF, assis sur un banc, attendait. Jusqu'au degré zéro d'un début de journée, après lequel n'importe quoi peut arriver dans l'étudiant. Au début, il faisait beau, tout était calme. Supprimer le début, c'est repousser la nécessité qu'il emblématise. Supprimer la fin, c'est respecter la distance qui à la fois nous sépare de la liberté et nous y convoque. Bon, bien sûr, savoir comment finir ce qui si n'a pas de fin, c'est pas un souci propre à Tchékov. Ça marque l'époque. Bon, On connaît la formule de Flaubert, la bêtise est de vouloir conclure. Reste qu'il faut bien mettre un point final à ce qui pourrait continuer indéfiniment. Ça peut être le coup de force à la Conrad qui charge un aventurier ou un père noble de supprimer le héros qui sans ça poursuivrait indéfiniment son errance. Il y a la solution Flaubert, la fin bête, bête comme la vie, qui confirme le néant des grands rêves, le bordel de la Turque, le retour de Bouvard et Pécuchet à la Copie, la Croix d'Omée. Bon, Tchékov l'imite quelquefois, rarement, par exemple dans un royaume de femmes ou l'héroïne, après avoir évoqué le temps béni où on n'était pas encore patronne, envisager diverses actions philanthropiques, rêver d'épouser un de ses ouvriers et malgré tout satisfait aux mondanités de la fête annuelle, constate en riant et pleurant avec sa servante le néant de tous leurs rêves de changement. Nous sommes des sottes, toi et moi. Point final. Mais si euh, Tchékov partage la conception de la vérité littéraire euh, de Flaubert et de Conrad, il ne partage pas la vision nihiliste qu'ils associent. S'il n'y a pas de fin, ce n'est pas que tout passe et que rien n'ait de sens, c'est que la liberté est toujours loin et toujours au loin. À la fin bête, il oppose donc la fin divisée ou suspendue. La fin divisée s'illustre exemplairement par la fin d'une de ses plus longues nouvelles, le duel. Bon, ce long récit a été marqué par l'hostilité entre deux personnages, Montlaïevski, fonctionnaire paresseux et fauteur de scandale, qui joue un peu les enfants du siècle à la jeune Oneguine, et puis Van Koren, Zoologue et darwinien fanatique qui pensent qu'il faudrait tout simplement éliminer les parasites sociaux comme laïevski Bon, à la fin du récit, le premier s'amende, le second se repent son intransigeance. Personne ne connaît la vérité, dit-il à laïevski avant de le quitter pour prendre la mer. C'est un mot de la fin, et Laïevski le reprend comme tel. Mais en regardant le canot qui emporte le zoologue, et ce canot qui peine pour rejoindre le navire par grosse mer, Naïevski y voit tout coup autre chose, une métaphore de la marche des hommes vers la vérité, qu'il résume dans une, dans, une, dans une formule que Lénine reprendra et tordra quelques années plus tard, deux pas en avant, un pas en arrière. Qui sait, conclut-il, peut-être atteindront-ils la vérité Second mot de la fin. Mais cette métaphore de l'avenir perçue dans la marche du canot est aussitôt contredite par un, par un des spectateurs qui constate prosaïquement, on ne voit rien, on n'entend rien. Troisième mot de la fin. Mais ce n'est pas encore la fin, car finalement le récit se terminera par un tombé de rideau qui est confié à l'indifférente nature. Une pluie fine se mit à tomber. Et là, point final. Donc il y a la fin divisée, mais il y a aussi la fin suspendue. Celle-ci s'exprime de manière plus ramassée, souvent dans la contradiction qu'une notation descriptive apporte à la conclusion logique du récit. Le meilleur exemple en est à la fin de ce récit d'un inconnu que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Donc, le héros de l'histoire s'en va rendre à son père naturel, le fonctionnaire Orloff, la petite fille dont il s'était chargé après le suicide de la mère à l'étranger. Il adore l'enfant, mais il ne peut pas la garder car il est au dernier stade de la tuberculose. Bon, bien sûr, le père Orloff n'a rien à faire de cet enfant, mais il a un ami influent qui règle tous ses problèmes. Il le charge de trouver une solution et bientôt, il écrit bientôt au héros que ça va, tout est arrangé pour l'enfant. L'histoire est close! A ceci près qu'il y a une dernière ligne qui la rouvre entièrement. Tandis que je lisais cette lettre, Sonia, assise sur la table, me regardait attentivement, sans scier, comme si elle savait que son sort était en train de se décider. Bon, de toute évidence, le regard de l'enfant ne changera rien à son sort. Et pourtant, ce regard suffit à rendre la fin indécise. Il contredit euh, le monde des petits arrangements et des grandes lâchetés, dont le libéral Orloff et son ami le débrouillard sont les maîtres. Ce regard fait briller la lumière d'un autre futur dans celui qui est réservé à la fillette. Bon, le héros a, disons, a, rempli, a rempli sa tâche, l'enfant est placé. L'enfant est placé mais son regard ne l'est pas. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et ce dernier mot dit que rien n'est fini. La liberté reste loin et au loin. Bon, cette fin suspendue prend tout son sens du fait de conclure, sans la conclure bien sûr, l'histoire qui a mis face à face un révolutionnaire en faillite et un libéral cynique. Grâce aux progressistes qui prétendent tracer les chemins du futur, comme aux nihilistes qui annoncent la vanité de tout futur, l'écriture de Tchékov dessine obstinément une ouverture indécise du temps. « Le pays libre est loin, il est loin encore. La distance qui nous sépare ne peut être mesurée, non plus que la route qui y mène. » Mais cette distance est aussi ce qui nous y lie. Ce dont rêvent les personnages des fictions, ce qu'il cherche à franchir de diverses manières et avec des fortunes souvent contraires. L'écrivain ne partage pas leurs entreprises ou leurs illusions, il ne les condamne pas non plus. Il se charge, lui, de donner à cette liberté le temps de sa mesure non mesurable. Ce temps, mu par la machine impactable de la reproduction, mais qui, de pose en pause et d'accro en accro se déchire, et se dédouble en temps d'une liberté pressentie qui se refuse au point final mais qui reste une possibilité en suspens. Je pense qu'on peut appeler cela une politique de la littérature. Merci de votre patience. Merci beaucoup Jacques Rancière pour ce magnifique exposé. Euh et cette, cette politique de la littérature qui euh, nous parle du pays lointain, de la mesure de la liberté qui, d'une certaine manière, est toujours euh, différée et de la possibilité que cette possibilité soit euh, dans l'interruption euh, sensible de certains moments de, de nos vies. Alors, je vais bien sûr euh, laisser la parole à la salle. Euh, moi, en vous entendant, je vais quand même poser une question parce que euh, on lit et on lit de manière plus ou moins intelligente. Euh, et moi ce que je, je lis, ce que j'ai lu jusqu'à présent porte sur la question de l'égalité euh, et sur la politique de la littérature évidemment, sur euh, l'animal littéraire, celui qui euh, reçoit euh, ce langage qui roule pour chacun et, qui roule vers chacun et qui peut être pris par chacun, euh, celui de l'égalité des, des, des objets. Et tout d'un coup j'entends, avec euh, ce que vous nous dites sur Tchékov, euh, la question de la liberté qui qui, qui est, et qui me semble tout d'un coup plus, plus vibrante, plus intense, peut-être euh, plus forte que la méthode de, de, de l'égalité qui, euh, dans le moment même de son affirmation, se vérifie. Euh, mais qui est un, un, un présent et, et, et un acte et, euh, et, et une force, euh, comment dire, euh, dans l'élément même de la pratique. Et là, euh, dans cette politique de li la littérature, j'entends je, quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que j'ai lu de vous. Euh, Est-ce que je me trompe bon, C'est nouveau et pas nouveau, bon dans, dans la mesure de toute façon, ma méthode a quand même toujours été d'abord de, bon, de lire, <rire> d'abord de, de, de lire, de regarder, d'écouter, donc et par conséquent disons effectivement éventuellement de me déplacer en fonction disons, des déplacements qui m'étaient hein, proposés euh, proposés par ce que je voyais parce que je regardais j'entendais je lisais bon et ainsi de suite bon effectivement bon effectivement bon je je, je voulais je voulais travailler sur ce sur ces textes sur ces textes de, de Tchékov où euh, disons la il y a disons le signifiant le signifiant euh, principal mais bon le signifiant le disons le le, le, le signifiant euh, effectivement de le signifiant de l'époque euh, c'est bon essentiellement c'est euh, bon la c'est la c'est la, la liberté mais bon liberté disons c'est parce que c'est pas la liberté c'est à dire c'est c'est le pays libre C est, c est, et le pays libre, c'est pas étant la même chose que bon la, la liberté au sens où on l'oppose à l'égalité, liberté individuelle, égalité, etc. Non, non, non, Mais voilà, bon. Donc effectivement, je veux dire que bon, il y a un espèce de, de petit déplacement dans la mesure où la, disons le, disons, le signifiant, le signifiant, euh, disons essentiel ici, bon, c'est euh, c'est c'est la liberté et pas, pas, pas l'égalité. Euh, bon, cela dit, bon, ce qui est absolument euh, commun, c'est-à-dire que ce que je lis quand même dans la dans la nouvelle de Tchékov, est un, et par ailleurs ce que j'ai dis, disons concernant la liberté. Et ce que j'ai, bon, disons un peu, au fond, pareil, par ailleurs, disons un peu, souvent affirmé concernant l'égalité, à savoir quelle est la seule cause d'elle-même c'est-à-dire bon ce qui est ce qui est commun en quelque sorte aux deux c'est cette espèce c est, c est, c est cette idée bon de, de l'égalité comme processus mais aussi disons de la liberté comme processus quoi. et bon et d'une certaine façon donc c'est toujours cette espèce de, euh, de critique euh, de pensée de, de penser de, de, penser de la, du processus qui est qui reste, qui reste à sa propre mesure quoi, qui reste sa propre mesure contre, euh, bon justement aussi bien aussi bien disons le, disons un petit peu l'évanouissement euh, l'évanouissement de l'égalité de l'inégalité en termes de en termes de mesures, rappeler que ce ne sont pas des mesures mais des processus. Et de la même manière, bon, ce que j'ai trouvé dans le c'est que bon, liberté et servitude sont d'abord des, des, processus, des processus et non pas des états qui voudraient renvoyer à leur cause. Donc euh, voilà, il, y a, il peut dire qu'il y a déplacement et en même temps d'une certaine façon, il y a, il, bon, il y a une constance. Quoi. Merci, merci beaucoup pour la réponse. Alors bah, je, je passe la parole à la salle et il faudra euh, venir peut-être euh, se rapprocher pour euh, qu'on vous... Qu'on vous entende. Oui Marina Marina Serretil euh, Viens Marina Merci beaucoup. J'ai besoin de m'approcher. Euh... On trop... fait comme tu veux. Je ne sais pas trop hein. me situer. Euh, merci beaucoup. Je vous poser une toute petite question pour, euh, pour ouvrir un petit peu le, la discussion. Euh, moi, ce qui m'a frappé en vous écoutant, c'est bien sûr le propos tenait sur cette question de la discontinuité du temps dans la trame narrative euh, de ces récits, mais c'est la foule des personnages que vous avez convoqués, que vous avez euh, fait entrer dans cette salle. En Il fait. mmh. y a tout un monde de personnages discontinus eux aussi parce qu'ils ont du mal à communiquer qui sont entrés avec votre parole dans cette, dans cette salle ce matin et ce qui m'a frappé au fond c'est je me suis pas enfin, j'essaye de formuler cette question euh, euh, sur le vif c'est que euh, la discontinuité qui affleure et qui ne parvient pas à ouvrir la porte du pays de la liberté en quelque sorte elle affleure pour chacun, chaque personnage singulièrement. Oui. Euh, euh, et ce qui, au fond, ce qui, là où Tchékov euh, s'arrête ou s'interrompt, interrompt ou suspend son geste, ce serait euh, l'impossibilité de faire se recouvrir ces trames narratives et d'unir de l'une à l'autre ces points de discontinuité, ces trous, ces brèches de rêve, euh, d'utopie ou de désir qui affleurent dans leur, dans leur quotidien, dans la monotonie, la grisaille des jours. Et en revanche, ce qu'il fait par ailleurs, c'est qu'il rend partageable au public, enfin, au, au lecteur, cette trame cette, cette euh, narrative qui, qui ne parvient jamais à se recouvrir d'un récit à un autre, ou dans un même récit, d'un personnage à un autre. Au fond, pour, pour le dire un peu, je ne sais pas si ça conviendrait, mais il nous fait rêver ensemble à ce qui ne parvient jamais à se formuler comme un rêve commun euh, dans chacun de ces récits. Voilà, c'était une, euh, une porte ouverte. <rire> Bon d'abord il faut rappeler que Tchekhov est quelqu'un qui, bien que médecin vivait de sa plume. Donc il a énormément écrit, il a énormément écrit, le nombre de nouvelles est absolument considérable. Au début, il est vraiment, il les faisait véritablement, à la chaîne, parce qu'il fallait nourrir la famille, quoi. Et au bout d'un moment, quand même, quand il a à peu près, disons, arrive à une certaine situation, bon, il prend le temps, quoi. Il prend le temps, mais n'empêche que, disons, effectivement, ces récits vous trouvent absolument, peu plus dire, disons, tous les aspects de la vie, toutes les, toutes les, formes, toutes les formes de la vie sociale de, de son temps. Quoi. Et bon, c'est là d'ailleurs qu'on retrouve la question de l'égalité, à savoir que précisément cette espèce de, euh, à la fois de, de, de, de, de, de reproduction incessante et en même temps ces, ces brèches, euh, bon, elles interviennent pour tout le monde, pour tout le monde, tout le monde de la même façon. Donc effectivement, il y a, y, a, y a cette espèce de de grandes toiles communes et puis il y a tous ces il y, a, y, a, y a tous ces, ces petits brèches, tous, tous ces petits points toutes ces espèces euh, bon euh, déclats espèces de et, et effectivement d'une certaine façon euh, euh, bon il ne va pas les il va pas les rassembler et, bon, il ne fait pas euh, bon il, il ne fait absolument pas disons une comédie de bon disons il, il ne fait pas une comédie il ne fait pas une comédie humaine il ne fait pas une espèce de, de, de roman de de roman de, de, roman de la société euh, euh, non non précis précisément disons ben, voilà bon il y a, y a, y a il y a cette espèce de, de, de multiplicité en quelque sorte de, de petits éclats de, petits, de petites lumières et bon, on peut dire que proprement, c'est au lecteur qui, qui c'est au lecteur qu'il qu revient, et qui revient de, de, de, les bien, euh, de les assembler, ou bien de les ou bien de, ou bien de, de les prolonger. C'est toujours, c'était vraiment ce, ce thème qui est très fort de de l'effet à distance, quoi, de l'effet à distance. C'est-à-dire que d'un côté, Tchekhov ne croit absolument pas à une espèce, disons, d'action, d'action politique de, du romancier, de, de l'écrivain. Et en même temps, il dit bon, peut-être que effectivement, dans 100 ans, dans 200 ans, bon, en nous lisant, les gens comprendront qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre comme ils vivent, comme ils vivent maintenant. Bon, d'une certaine façon, c'est ça, quoi. À savoir, c'est intéressant, c'est l'effet dans lequel l'effet, que vise une écriture. Quoi, en, même temps, et en même temps, cet effet est renvoyé à une distance qui est qui est elle-même incalculable. Oui, Francis, Francis Lipin. Je voudrais vous poser deux petites questions. D'abord, euh, une question toute matérielle. Est-ce que vous savez s'il existe une édition complète en français des nouvelles de Tchékov Je sais qu'il existait en bouquin, un gros livre, mais qui n'était pas complet. Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, comment est-ce que Tchekhov, dans ses pièces de théâtre, aborde cette question du temps et de la liberté Bon, euh, premièrement, euh, bon, il y avait effectivement la vieille édition des éditions sociales, quoi, qui était en je ne sais pas combien de volumes, mais un nombre considérable de volumes. Euh, bon, maintenant, il y a une y a dans la Pléiade une édition, une édition en trois volumes, bon, qui, je pense, effectivement, bon, reproduit, reproduit, euh, enfin, disons les. Je ne sais pas si ça reproduit tout, parce que bon, disons, euh, si je ne si me trompe pas, il y a. Euh, dans l'édition dans l'édition russe il y a neuf tomes il y a 9 tomes je pense je pense que disons bon, que, que tout ce qui est disponible en russe est aussi disponible cette traduction de, de, de la, de la payade quoi. Euh, bon deuxième euh, de, de, de, deuxième deuxième point je dirais que euh, bon c'est un petit pour moi disons dans le dans le théâtre forcément le théâtre c'est complètement c'est complètement différent parce que le théâtre il y a une espèce de de contrainte il y a une contrainte une contrainte temporelle bon qui est extrêmement bon extrêmement effectivement bon forte, extrêmement forte, pour euh, ce qui fait que généralement, disons, dans le théâtre, malgré tout, c'est ça qui est, est l'intérêt par rapport aux nouvelles. Euh, dans le théâtre, dans le sens, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est-à-dire que le, le théâtre, les, les pièces de Chekhov, c'est quand même la machine, c'est quand même la machine de servitude, c'est quand même la machine de la reproduction qui est essentiellement, qui est essentiellement exposée. Quoi. Et même les personnages, bon, qui, euh, qui veulent s'enfuir, bon, ils sont un peu ridicules, comme le Pétia dans, dans la dans, dans la, dans la, sur, dans la alors effectivement, on peut dire que euh, bon, le, théâtre, le théâtre de, de, de Tchékov, mais peut-être justement, euh, c'est peut-être le type de forme close, justement, de la pièce de théâtre qui y oblige. Euh, bon, en un sens, le, le, le théâtre, euh, bon, l'obligation du début et de, du début et de, et de la fin bon, est, bon, est, bon, est, bon, est, est la même, quoi, il était très contraignante. Et bon, et qui permet aussi, disons, nécessite aussi précisément un petit peu des espèces de, ben, de coups de force, quoi. Il y a quand même beaucoup de coups de pistolet qui terminent les pièces de Tchékov, quoi. Aucun, aucun, aucun coup de pistolet ne termine, ne termine ses nouvelles, quoi. Donc voilà, je crois que d'une certaine façon, il est, bon, même si c'est le théâtre qui a, bon, qui a fait la gloire de Tchékov, quoi, euh, bon, il y a, disons, ce, qui, ce en quoi il excelle au théâtre, bon, c'est proprement effectivement à faire, à faire sentir ce temps où il ne se passe rien temps passe rien Et en même temps, en le ponctuant, c'est-à-dire que bon, chaque, chaque phrase est, est, est un événement, mais en même temps cet événement ponctue le fait qu'il ne se passe rien. Quoi. Parce que c'est ce que je pourrais dire. Quoi. Alors qu'effectivement, bon, euh, il y a cette espèce d'ouverture qui existe dans les, dans, dans les nouvelles. Enfin, de plus en plus, à partir du moment quand même, où il prend le temps de les écrire, où il n'est plus contraint disons, de faire un récit par jour pour, pour nourrir la famille. Euh, mais c'est sûr que l'usage du temps n'est pas le même. pas au fond il y oui. une de, bon. Alors il y a une question Il y avait une question au fond du fond euh, et, Eleonora oui. Venez venez Eleonora Boineau bueno est postdoctorante chez euh, oui. euh, merci Alors euh, j'ai une question sur si vous voulez sur les de possibilité de voir cette discontinuité et ma question c'est euh, en fait je me relis aussi un peu à ce que vous disiez au tout début de, que la question que faire c'est à la fois aussi la question qu'est-ce qu'on peut faire c'est ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire Donc la question c'est double de, du sens que c'est du côté de l'écrivain et du lecteur aussi. Comment, euh, du côté de l'écrivain c'est comment l'écrivain peut disons, thématisé voir cette discontinuité du temps et donc, disons, l'émergence de la liberté, si vous voulez, et du côté du lecteur, mais je crois que vous avez un peu déjà répondu euh, avec la question de Marina, comment, donc, on le rend visible au lecteur, comment on peut le communiquer, sachant que ce que vous avez dit avant de la dimension, disons... Euh, c'est par comment dire futuribles des effets qui ils sont consignés, mm. au lecteur répond déjà un peu donc je sais pas si vous voulez <rire> ajouter encore quelque chose mais merci. Je sais pas si je peux bon si je peux beaucoup beaucoup ajouter bon euh, c'est sûr que pour ce disons là encore une fois, bon, la, la tâche devient de plus, de moins, plus de plus en plus consciente, disons, chez Tchékov au fur et à mesure qu'il qu qu qu avance, quoi. Et bon, ce qui est, ce qui est très, bon, très, très, très, frappant, considérant, euh, considérant les effets, euh, c'est la manière dont il tient en quelque sorte en même temps, je dirais, les contraires. de toute façon, chez Tchékov, on tient toujours en même temps les contraires, quoi. Y compris euh, dans dans la tâche, dans la tâche de l'écrit, c'est-à-dire que à la fois il pratique, il pratique la, disque, bon, la discontinuité, c'est-à-dire que effectivement, bon, bah, aucun épisode, disons, n'en en, entraîne nécessairement nécessairement un autre. Bon, il y, y a deux frères qui se bagarrent parce qu'ils n'ont pas la même idée de, <cœ^^> disons, de la de la religion. C'est tous deux de, de vieux croyants, mais en, en, en, un, un qui est encore plus vieux croyant que l'autre, quoi. Finalement, il y en a un qui tue l'autre, mais bon, il pourrait aussi même pas le tuer. l'autre pourrait, pourrait s'en aller. Et puis et puis et, et puis et puis et puis bon, ça pourrait se terminer là. Ben non, finalement, on l'envoie au bagne, mais il y a pas de raison qu'on l'envoie au bagne, quoi. Et au bagne, bon, là, il, se met, il se met à rêver que revienne qu revient à la maison, mais bien sûr il ne reviendra pas. Voilà. Donc il y a cette espèce de, disons, de, de, de, de choix, de la discontinuité, quoi. Et en même temps et en même temps, il y a toujours une idée d'une espèce de, justement de, de, de, disons de, de, de trame de, de l'écrit, de trame de la parole qui dit tout le monde. Quoi. Il y a cette, cette nouvelle que j'ai évoqué tout, très, tout, très vite tout à l'heure, qui s'appelle l'étudiant. c'est euh, bon, une petite nouvelle dont', dont, dont, dont, dont ça, ça préférée quoi. Alors, ça peut surprendre parce que bon c'est une petite nouvelle où il n'y a pas grand chose, c'est simplement une espèce de dialogue entre un étudiant séminariste et puis bon, une, une vieille dame quoi. Et où il, voilà, il raconte à la vieille dame, euh, euh, bon, euh, disons l'épisode du reniement de Pierre donc, euh, dans l'évangile. Et puis bon, il y a une espèce d'émotion qui saisit la vieille dame, quoi. Et tout d'un coup, bon, l'étudiant prend conscience, finalement, il y a quelque chose finalement, qui, qui, qui nous relie. Quoi, qui y a une, une espèce, en quelque sorte, de possibilité d'adhérer à un récit qui fait comme une espèce de continuité, donc cette espèce de, de très vieille histoire de la, de, du reniement de pierre, elle peut produire aujourd'hui une espèce d'affect, d'émotion. Bon, donc y a, voilà, chose, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces, ces, ces, ces, deux choses, euh, ces deux choses en même temps, bon, on fait des récits discontinus, on n'en attend aucun effet au, au, aucun effet déterminé et en même temps on a le, le sentiment' quelque chose encore une fois comme une espèce de euh, disons de, de disons de, de lien, finalement de lien entre les de lien entre les humains euh, qui passe par cette capacité de, de s'émouvoir un récit là encore c'est très proche de ce que dit Conrad dans, dans la préface euh, dans la préface du, du nègre du narciss donc c'est plus comme ça mais enfin bon je l'appelle encore comme ça euh, malgré disons les nouvelles consignes quoi. voilà <rire> Bon, normalement, on devrait s'arrêter, mais on peut, euh, si euh, vous le souhaitez, prendre une, une dernière question. Oui, euh, bah, alors, euh, euh, euh, Sylvia, c'est Sylvia J'ai vu Sylvia et, et Thomas. Sylvia Kratoschville qui a parlé hier. Venez, et, et Thomas Deceveri. On, on laisse ce temps. Enfin, vous voulez bien. Euh, oui, non, moi c'est plutôt les suivants. Ouais, ouais. Pardon. Ah, Je... Oui, oui, Allez-y, allez-y. Alors c'était juste... Uh... Réponse, euh, question courte, réponse. Oui, courte. Euh, vous... on a l'impression que ces personnages sont tous baignés dans le bonheur, que ce soit dans, dans la vie euh, tranquille que, que dans cette... D'une autre façon, le, le rêve d'une vie nouvelle. Euh, pourquoi vous employez le terme politique de la littérature pour ce... Ce rapport, c'est-à-dire, euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a peut-être l'espoir que dans quelques ans, les hommes arrêtent de vivre mmh. comme ça. Mmh. Mais est-ce que ce est pas aussi une question anthropologique, voire. Euh, enfin... Bon, je vous laisse. <rire> C'est question. Bon, non, mais disons, de toute façon, l'expression bon, politique euh, de la littérature, bon, tu quelque chose qui bon, définit l'effet, disons, un, un effet proprement produit euh, par la littérature. Pour dire, justement, sur le rapport, sur le rapport, disons, des vies individuelles à la vie collective, sur le rapport à la liberté, rapport à l'égalité. Donc voilà, il y a, y a un effet, euh, disons, il y a. Bon, c'est pas des gens qui vivent dans le bonheur du tout, hein, Non, c'est des gens qui vivent dans la, dans, dans la répétition, ouais. dans la reproduction. Bon, quelquefois, ça, quelquefois, ça, ça va, surtout quand on est riche, quoi. Euh, mais bon, le plus, mais très, très, très souvent, ça va pas. Bon, je n'ai pas, pas mentionné des histoires, des histoires d'une cruauté, bon, et absolument épouvantable, quoi. Euh, voilà. Donc, c'est pas des gens, c'est pas des gens qui, qui, qui, qui, qui vivent dans le bonheur. Et une fois bon, la question, euh, malgré tout pour moi le, le, ce que j'appelle politique de la littérature c'est euh, un, un, un usage du temps c'est un usage du temps, c'est-à-dire marquer effectivement euh, l'émergence d'un autre, autre temps dans le temps homogène, bon, c'est ça pour moi le, le centre des choses Qu'est-ce euh, qu que je peux faire euh, Parce qu'après il ne faut pas qu'on prenne trop, trop de retard non. on peut prendre une pause et, et les personnes qui veulent parler, il y a Thomas euh, comment vous appelez-vous D'accord, Philippe, euh, vous pouvez parler et poser vos questions. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Jacques Rancière, et puis, voilà.